Okay. <rire> Je... Il s'est passé un truc. non reste pas là. Restez pas là Restez pas là Oh Ça y est on a vu le... Le petit totem. Le petit totem. J'aurais pas aimé à sa place. Hein. Le totem ici... Euh... C'est un peu la fin il faut pour elle. Hein. Franchement c'est un... C'est un totem et il faut... Euh... Je sais pas, une trompette avec. C'était visible à côté d'un moteur. Ouais, j'arrive, j'arrive. Ok. Ok. T'es renté Non, non, même pas. Même pas, t'es renté. Excusez-moi merci remercier à la fille, non. Madame aspirateur ce soir. <rire> Madame aspirateur <rire> C'est quoi ça Madame aspirateur. Ah, Madame Aspirateur. Ah. Moi, je la compare plus à un Rumba, tu vois. Ah. <rire> C est vrai, la perque de, des placards. Bon bon bon. Bon pour l'instant un moteur. Elle est en face là. Wouah La personne qui a accompli son défi de Genshin. M'a fait sauter un battement de cœur en ayant validé son rang 6. GG. Ouh Ok. Non, la gold palette. Premier niveau de Genshin. Merci beaucoup, madame. Bon, pour l'instant, on a... <rire> Vous allez voir un truc incroyable. Je les adore. Ouais. Oh c'est beau ce qu'on voit là. C'est tellement J.A.O. Ah, J'espère qu'elle n'a pas de crochet fléchette. Euh... Oh, hein. Ah y a moyen. Fou. C'est tellement beau ce qui se passe là. Allez hop là. Monte. Voici, il y a une minute. Eh bien, c'est bien moi, Naderine. Et eh bien, GG, Naderine. Ça veut dire que le jeu sous émulateur valide bien l'OP. Oh. Ok. Eh ben, je ne savais pas. Pas. Donc, c'est bon de savoir, ça peut être complètement changer la donne. Sur les personnes qui hésitaient. Là-bas, ok. Mmh. Je t'ai le plan B sur le. Ouais, du coup, c'est incroyable, quoi. Franchement, ça peut changer beaucoup la donne. N'hésitez pas à vous filer les infos. Ah, <rire> mais non! <rire> okay. Ah, peut-être lui sauver la vie un peu, non? Bouge ouais, bouge ouais, ouais, ouais, Ouais, ouais, ouais, <rire> Le respect est mort. Dans la jungle, terrible jungle, le respect est mort ce soir. Oh, oui, le respect est mort. Du coup, tu faire quoi Pas compris. Ce qui se passe quand tu bois un peu trop. Ouais, ouais, je sais. Ouais, ouais. On va l'aider quand même. On va Extraction Extraction On va tous mourir en fait comme ça. On le sait. Oh GG au plus un, GG GG la personne qui a... <rire> Merci pour le soutien à l'OP. Et vraiment ça vous coûte absolument rien, donc à part prendre un tout petit peu de temps. Totem Il y un totem Non, il un totem... Ouais, il y a un totem, non, a un to ouais, a un totem euh, passif. Juste là, là. Il a pas un totem actif. Dans la grange Non, il y a pas de totem, c'est des bougies. Salut le Vénérings. Je suis pas venu sur un télé, Maya Ça fait du bien d'être là. Ben, pose-toi, mets-toi à l'aise. des questions, tu n'hésites absolument pas. <rire> ok. Oh là là Oh Dis-moi que tu m'as vu, je te jure que tu m'as vu Cette <rire> partie incroyable, on la rend folle. Et hey, marthe merci pour les 50 mois. Sommet Yann, être 50 mois avec la sortie du Visconti, c'est un régal. Hasard ou coïncidence Je ne sais pas. Car merci beaucoup, Anamart, pour ta confiance. Merci infiniment. J'espère qu'ils ont l'adrénaline. Oh. Ouais, salut. C'était sûr, c'était sûr, mais c'était sûr. C'était sûr. C'était sûr. Et bien sûr, c'était sûr, évidemment. Mmh. Ah oui, bien sûr, le Noël. Bien sûr, c'était le Noël. Ça aussi, c'était plus ou moins sûr, vous savez. Attends, l'extraction, elle se fait. Hein. Oh Merci à la personne qui a fait le euh, niveau 6. Merci beaucoup. Merci pour merci beaucoup. Très, très grand merci. petit sauvetage qui va pouvoir aider ok je pense qu'elle campe c'est sûr qu'elle fait ce camp ou quoi bah ouais bien sûr aïe j'ai mal oh, sauvez moi sauvez nous abonne toi <rire>